Dans le cadre de la consultation Rennes 2030 Cœur de Ville, le groupe local d'Europe Ecologie Les Verts propose ses idées pour une ville apaisée. Notre objectif Moins de voitures, plus de nature. Plus végétale, moins minérale, notre ville fera place aux piétons et aux cyclistes. Elle contribuera à une meilleure santé de ses habitants, de taille humaine et réconciliée avec son fleuve. Voici la ville que les écologistes vous proposent. Pour un centre-ville apaisé en 2030, il faut réduire la place de la voiture. Celle-ci occupe en moyenne 50% de la superficie des villes, c'est beaucoup trop. Nous voulons une nouvelle phase de piétonisation qui complétera celle initiée dans les années 80. Cette nouvelle zone piétonne s'étendra au nord jusqu'aux rues Le Graverand, Hôtel-Dieu et Le Sage. Au sud, au boulevard de la Liberté. Elle sera bordée à l'ouest par le canal d'Illerance et à l'est par les rues Guillodo et Gambetta. Cette extension de la zone piétonne permettra de mettre en valeur notre patrimoine historique car nous étendrons également le secteur sauvegardé. Plusieurs places seront libérées des voitures et des bus comme Saint-Germain et le Champ-Jacquet et devront être réaménagées pour les piétons, les vélos et la nature. On pourra par exemple les végétaliser et créer de nouvelles terrasses. Ce qui est important pour nous, c'est que ces aménagements se fassent avec des appels à projets citoyens et en concertation avec les riverains et l'ensemble des habitants de la métropole. Notre plateau piétonnier élargi libérera l'ensemble des quais Nord pour une autoroute à vélo du confluent entre Lille et La Vilaine jusqu'au campus de Beaulieu. Sur l'axe Nord-Sud, une vélorue permettra d'atteindre la station de métro Colombier depuis la rue d'Entrain, en passant par les rues de l'Horloge et de Nemours. Nous adoucirons la place de la République en déplaçant le trafic des bus sur le boulevard de la Liberté pour l'axe Est-Ouest et sur les rues Guillodo Gambetta pour l'axe Nord-Sud, avec de nouvelles stations de bus à côté de l'ancienne fac dentaire Place Pasteur. Nous ferons disparaître le parking Vilaine pour compléter la trame verte et bleue. La vilaine pourra être bordée par des passerelles piétonnes et des jardins flottants. Et pourquoi pas devenir un lieu de baignade. Le boulevard de Chézy deviendra un grand mail piéton végétalisé, les autos étant repoussées sur la rive ouest de l'île. Grâce à ces aménagements, la biodiversité s'enrichira. Et pour favoriser le retour de certaines espèces, nous lutterons contre la pollution lumineuse en supprimant la publicité et en éteignant plutôt les enseignes, les vitrines, les panneaux d'information et l'enseigne lumineuse du couvent des Jacobins. Notre centre-ville doit continuer à accueillir de nombreux logements sociaux et la propriété des logements doit être accessible aux plus modestes. Nous ne voulons pas que le centre-ville soit réservé aux grandes enseignes commerciales mondialisées. Pour protéger les moyens et petits commerces indépendants, nous créerons un fonds commerce et artisanat qui achètera des locaux anciens ou neufs et permettra leur installation. Toutes ces réalisations seront longues à mettre en œuvre et c'est la prochaine municipalité élue en 2020 qui devra lancer les concertations. Que pensez-vous de notre vision du centre-ville de Rennes en 2030 Commentez et faites-nous part de vos idées